Alors bien aimé, je voudrais te dire simplement ce matin que pour Dieu, euh, avoir la foi, ce n'est pas simplement une déclaration. Euh, avoir la foi, ce n'est pas simplement un slogan, mais pour Dieu, croire, c'est démontrer. Pour Dieu, croire, c'est un style de vie. Pour Dieu, croire, c'est une succession de manifestations, c'est une succession d'actions. 1 Jean, chapitre 3. En ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la rectitude n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et j'ai bien dit que c'était la Bible qui allait définir ce qu'est la marque de la bête. Ce n'est pas moi qui vais tordre le truc par malhonnêteté intellectuelle pour que ça corresponde à ma vision des choses comme par exemple les judaïsants qui disent que la marque de la bête, c'est d'aller à l'église le dimanche, le jour du soleil, Sunday, pour rendre un culte païen à l'astre solaire, à Mitra au lieu de respecter le Shabbat, le vendredi soir et le samedi. Vous avez même aussi des cinglés de calvinistes pour vous dire que la marque de la bête, c'est de croire au libre arbitre. Non, on va interpréter la Bible par la Bible, par comparaison évidente et simple de verser, et en restant aussi dans l'idée générale de la Bible. Donc je reviens à la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13 verset 16 nous dit ⁇ Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front. On va rechercher là où les occurrences d'une marque sur le front ou sur la main dans le reste de la Bible. Soit la réponse est là, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que la parole de Dieu est un ensemble complet et linéaire, où Jésus est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Soit la Bible est une espèce de série américaine avec des nouveaux rebondissements inattendus à chaque épisode. Je commence par vous lire Deutéronome, chapitre 6, verset 1. Deutéronome 6, verset 1. Ceux-ci sont les commandements, les statuts et les jugements que le Seigneur, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les fassiez dans la terre par où vous allez passer pour la posséder. Verset 7 Et tu les enseigneras soigneusement à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te laveras. Et tu les liras pour être un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Eh bien nous y voilà, le mystère se dévoile sous vos yeux, et c'est simple comme tout, ça vient de témoignages bibliques croisés, et ça correspond exactement au schéma global de la Bible, la marque de la bête et la justification par les œuvres de la loi pour la vie éternelle. Et si vous n'y croyez pas du tout, que vous êtes scotché sur la fable de la puce RFID, voire que vous trouvez que mon propos est blasphématoire, parce que vous faites un raccourci intellectuel. Ce gars nous dit en gros que la loi de Dieu est satanique. S'il vous plaît, écoutez la suite de ce que je vais dire. Après ça, on a un deuxième témoignage de la loi portée comme un signe sur la main et le front dans Deutéronome chapitre 11. Deutéronome 11, verset 1. « C'est pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu garderas sa charge et ses statuts et ses jugements et ses commandements. » Verset 8. C'est pourquoi vous garderez tous les commandements que je vous commande aujourd'hui, afin que vous soyez fortifiés et que vous entriez et possédiez le pays dans lequel vous allez pour le posséder. Verset 13. Et il arrivera que si vous écoutez diligemment mes commandements que je vous donne aujourd'hui, d'aimer le Seigneur votre Dieu et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai la pluie à votre pays en son temps, la première pluie et la dernière pluie, afin que tu puisses rassembler ton grain et ton vin et ton huile. Verset 18, c'est pourquoi vous mettrez mes paroles dans votre cœur et dans votre âme, et liez-les pour signes sur votre main, afin qu'elles puissent être comme des frontaux entre vos yeux. Il y a un troisième témoignage dans Exode, chapitre 13, au verset 9, et cela te sera pour un signe sur ta main et pour un mémorial entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur puisse être dans ta bouche, car, par une main forte, le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Vous allez me dire que je suis un malade, que je dis que la loi de Dieu est la marque de la bête, que je suis le cousin à l'antéchrist, Johnny Illuminati. Écoutez, il est écrit dans la Bible à propos de la marque de la bête, Apocalypse, verset 14. Et le troisième ange les suivait, disant d'une voix retentissante, « Si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque en son front, ou en sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et à jamais, et ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » « Quiconque reçoit la marque de la bête ira dans le lac de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, ce lieu qui est la continuité de l'enfer. »« Tu reçois cette marque, hop, c'est la mort éternelle assurée. » Et qu'est-ce que vous trouvez écrit partout dans la Bible Galates 5, verset 4 « Christ est devenu sans effet en vous pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi. Vous êtes déchu de la grâce, car nous par l'Esprit attendons l'espérance de la rectitude par la foi. » Verset 18, « Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Galates 2, verset 16, « Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ, et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. » Verset 21, « Je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la rectitude vient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Philippiens 3, verset 9, « Et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre rectitude, laquelle est de la loi, mais celle qui est par la foi de Christ, la rectitude, laquelle est de Dieu par la foi. » Vous êtes déchu de la grâce, si vous voulez vous justifier par la loi. nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Ma propre rectitude, laquelle est de la loi? Comme les pharisiens, ces fils du diable, persuadés de leur propre justice. Est-ce que vous percutez sur cette histoire de la marque de la bête? Est-ce que vous voyez comment toutes les pièces du puzzle correspondent parfaitement? Et ça correspond au plus grand thème de la Bible, c'est-à-dire le mystère de l'évangile qui est dévoilé dans le Nouveau Testament. Alors qu'on ne vient pas m'expliquer que, premièrement, la similarité entre la marque de la bête sur la main et le front, comme avec la loi qui était évoquée comme un signe sur la main et le front, qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est qu'un hasard, que Dieu n'a pas fait exprès et qu'il s'en est rendu compte trop tard, après que les épîtres soient, aient été écrits et aient été envoyés dans l'Asie et ailleurs, que c'était trop tard pour attraper le coup. Est-ce que vous croyez que la Bible est le plus grand livre jamais écrit Est-ce que vous croyez à la Bible ou non Que c'est un bon bouquin qui contient certaines coïncidences accidentelles et puis deuxièmement, on a ce thème fondamental dans la globalité biblique, fondamental au sens premier du mot fondamental, fondation, que personne ne sera justifié par la loi. D'ailleurs, dans la prophétie, l'Antéchrist est censé, selon on va dire un consensus général, il est censé réunir tous les peuples du monde dans une espèce de macro culte mondial. Alors, quoi de mieux que la justification par les œuvres, je gagne ma place au ciel par mes bonnes œuvres pour réunir toutes les religions de la terre. Toutes les religions de la terre, sauf bien sûr auprès d'une petite frange d'hérétiques qui diront, non, non, point de salut en dehors de Jésus-Christ, et nul ne sera justifié par les œuvres. Ce scénario dans les grandes lignes est déjà beaucoup plus réaliste quand on sait comment fonctionne la nature humaine et les réalités concrètes de ce monde. Hein Plutôt que le scénario hollywoodien du type qui arrive, toc toc badaboom, poussez-vous, c'est moi que v'là, je suis Dieu, adorez-moi, et mettez-vous tous une puce dans la mimine, et quasiment tout le monde le suivrait sans broncher. Essayez de réfléchir à ça en ayant le sens des réalités dans la tête, plutôt qu'un espèce de scénario de film de science-fiction avec des lasers de l'enfer et des codes-barres démoniaques, c'est n'importe quoi ça, c'est pour les gamins, d'accord et on est censé ne pas être des rêveurs de rêve quand on est chrétien, d'accord Ou pas Et pour renforcer ce que je dis, parce que ça va devenir encore plus évident et cohérent quand je vais aller plus en profondeur dans les Écritures, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, comment est-ce que le serpent a fait chuter Adam et Ève dans Genèse chapitre 3, au tout début Genèse 3, verset 5. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà la tentation du diable. Vous serez comme des dieux. Là encore, être comme des dieux ne signifie pas avoir des lasers dans les yeux et aller dans l'hyperespace en tapis volant et plier des poutres en ferme et les doigts. Non, la Bible nous dit que être comme des dieux, c'est avoir la connaissance du bien et du mal. Voilà, moi je suis juste, je suis une personne bien, bonne, j'estime que je mérite d'aller dans la vie éternelle, ma propre rectitude laquelle est de la loi, comme dit la Bible, je suis un dieu, donc je suis comme un dieu, et toi par contre j'estime que tu n'as pas le niveau de sainteté pour l'instant, il faut te repentir et changer totalement de vie, si tu es vraiment spirituel mon cher bien-aimé dans la loi, je te dis ça parce que je suis bon comme dieu. Voyez-vous ce que je veux dire Est-ce que je me fais comprendre Est-ce que vous comprenez le concept global du « vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal » qui est LA cause de la chute de l'homme et le pourquoi il a été chassé du jardin d'Éden, et non pas parce qu'il se mettait des puces électroniques dans le front avec sa femme dans le jardin d'Éden. C'est comme ce que l'on voit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, quand les gens faisaient ce qui est droit à leurs propres yeux. Ce n'étaient pas forcément des satanistes, non, ils faisaient juste ce qui est droit à leurs propres yeux, parce qu'ils étaient comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Du moins, décidaient-ils selon eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est droit à leurs propres yeux. Et que nous dit la Bible sur la personnalité même de Satan Esaïe, chapitre 14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 comme quand il a dit à Adam et Ève, « Vous serez comme des dieux, vous monterez au ciel parce que vous connaissez le bien et le mal. » Voilà la personnalité première de Satan, « Je monterai au ciel parce que je le mérite, je suis bien, je connais ce qui est bien et ce qui est mal, et moi, je suis bien, je suis comme Dieu. » Ma propre rectitude, laquelle est de la loi, la justification qui vient de moi-même, c'est la nature même de Satan, tout ça, du diable, c'est son alpha et son oméga à lui, parce qu'il veut être comme Dieu. Ce n'est pas cette vue simpliste et manichéenne où Satan veut perdre les hommes en utilisant la justification par les œuvres, parce que c'est l'outil le plus adéquat qu'il avait sous la main. Non, Satan est l'essence même de la justification par les œuvres. Celui qui devient automatiquement votre Dieu, le Dieu de ce monde, dès qu'arrivé à un certain âge, il vous vient la notion du bien et du mal, et que de suite vous vous justifiez de ces mauvaises actions que vous savez avoir commis, comme quand il est écrit dans Romains 2 que les païens manifestent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant aussi témoignage, et leurs pensées pendant ce temps s'accusant ou bien s'excusant entre elles. Satan n'a pas été jeté premièrement hors du ciel, sur la base initiale d'un défaut d'arrogance, de mensonge ou d'une pulsion meurtrière, non, c'est parce qu'il a intériorisé sa propre justice, il est l'incarnation source de la propre justice, tout le reste, arrogance, mensonge, meurtre, tout ça ne sont que des conséquences qui en découlent naturellement, son auto-justification est la cause de tout la causalité initiale, et tout le reste n'est que conséquence. Et c'est pour ça que, spirituellement, la marque de Satan, la marque de la bête, c'est de se justifier soi-même par la loi, comme l'indique la Bible quand on croise les versets considérés, mais aussi quand on synthétise le message global de la Bible. Regardez des fausses religions comme l'Islam ou le catholicisme. Ils disent que Satan est le tentateur qui veut les faire pécher, faire le mal pour les empêcher d'aller au paradis, pour les empêcher d'atteindre l'élévation de l'âme, mais eux combattent Satan en faisant le bien à leurs propres yeux, en s'auto-justifiant, et ce faisant, ils ont toujours Satan comme Dieu, sauf qu'il est déguisé en ange de lumière, il est multicarte le diable, c'est Arsène Lupin, Robin des Bois, un voleur certes, mais gentleman, gentil, bon, bien. Et c'est au final pareil pour tous ceux qui disent croire en Jésus-Christ, mais qui pensent aussi qu'il faut bien se comporter pour se garder sain, leur propre rectitude, leur propre justice, leur propre justification, c'est pareil. Eux aussi, après s'être soi-disant convertis au Christ, ils sont passés de sous la domination de Satan, le prince de ce monde, un monstre tout rouge avec des cornes, à la domination du diable déguisé en ange de lumière, sympa, gentil, zen, bon. Je continue. Allons voir ce que la Bible a à dire sur les pharisiens, que Jésus-Christ en personne a appelé les fils du diable. Il a dit, vous êtes de votre père le diable, génération de vipères. Et on a un deuxième témoin, Jean le Baptiste, qui les a aussi appelés comme ça, génération de vipères. Qu'est-ce qui faisait que ces pharisiens étaient des fils du diable Luc, chapitre 18 et il dit cette parabole à certains lesquels avaient confiance en eux-mêmes qu'ils étaient droits et qui méprisaient les autres, deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même, « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme d'autres hommes sont, extorqueurs, injuste, adultère, ou même comme ce publicain, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas même lever ses yeux au ciel, mais frappait sa poitrine, disant Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Je vous dis, cet homme descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera élevé. Voilà la mentalité et la marque des pharisiens. Ils se justifient eux-mêmes et disent que les autres ne méritent pas le ciel. Comme Satan qui voulait s'élever lui-même au niveau du trône de Dieu et qui passe son temps à accuser les fils de Dieu devant le Père. Comme tous ces pignoufs de faux prophètes qui vous disent que la foi en Jésus-Christ ne suffit pas pour être sauvé, que si vous ne vous sanctifiez pas comme eux, vous allez finir en enfer. Rien de nouveau sous le soleil. Les pharisiens anciens et modernes sont comme les diables. En plus d'être condamnés à l'enfer à cause de la folie de leur auto-justification, ils veulent entraîner un maximum de personnes dans cette voie. Matthieu 23, verset 15. Malheur à vous, scrivent les pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et lorsqu'il est devenu, vous le faites deux fois plus que vous, l'enfant de l'enfer. Et Satan lui-même veut faire des hommes des fils du diable, comme il a fait chuter Adam et Ève au commencement. Je n'insiste pas sur ce sujet des pharisiens, mais avant de passer au point suivant, je vais juste voir un verset. Matthieu 5, verset 20 car je vous dis que si votre rectitude ne surpasse pas la rectitude des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. Là encore, énième exemple, c'est un de ces versets écrits dans le style rhétorique si particulier de l'auteur de la Bible, où si vous le lisez sans comparer avec le reste de la Bible, que vous l'interprétez selon l'intelligence de ce monde, vous pourriez vous dire, il faut que je respecte encore plus la loi que les pharisiens pour aller au ciel. Non, non, non, non, non. La loi est bonne et le commandement est sacré, mais nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, car Christ est la fin de la loi pour la rectitude à qui qu'on croit. Christ est la fin de la loi pour la rectitude. Christ est la fin de la loi pour la rectitude. Il n'y a aucune personne qui ne pêche pas le péché, la transgression de la loi, etc., etc. Quand ce verset, Matthieu 5,20, parle d'avoir une rectitude supérieure à celle des scribes des pharisiens, ça veut en fait dire la rectitude de Dieu qui nous est imputée par la foi en Jésus-Christ, euh, comme les versets, c'est-à-dire la rectitude de Dieu laquelle est par la foi de Jésus-Christ envers tous et sur tous ceux qui croient, mais à celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme rectitude. Allez, je continue avec ma démonstration de la marque de la bête étant la justification par les œuvres, en explorant ce qui appartient au paysage général de la Bible. Vous allez trouver dans la Bible l'opposé de la marque de la bête, c'est-à-dire le sceau de Dieu. Vous avez d'un côté les fils du diable qui sont scellés par la marque de la bête, et vous avez aussi un sceau de Dieu sur les fils de Dieu. Deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21, « Or celui qui nous établit avec vous en Christ et qui nous a ouin, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les gages de l'esprit dans nos cœurs. » Qui aussi nous a scellés, ça veut dire qu'il nous a mis un sceau, scellé, sceau, on scelle d'un sceau, on scelle avec un sceau. Et on voit aussi que les 144 000 dans l'Apocalypse ont le sceau de Dieu. Apocalypse, chapitre 7 Disant, « N'endommagez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leur front. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés, et ils étaient 144 000 scellés, de toutes les tribus des enfants d'Israël. » Apocalypse, chapitre 9. Et il leur fut commandé de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu en leur front. Je rappelle que contrairement à ce que vous avez pu voir 50 fois dans des vidéos YouTube de faux prophètes non sauvés, les 144 000 ne sont pas des israélitoïdes de nationalité israélienne qui vont automatiquement croire à Jésus-Christ dans les temps de la fin. Non, ça c'est encore un scénario d'Hollywood, les 144 000 sont des gens de l'Ancien Testament qui ont été sauvés par la foi et qui descendent du ciel pendant les temps de la fin. Et je fais remarquer aussi que quand je disais que sceller était employé dans le sens d'avoir un sceau, c'est confirmé par la Bible en comparant Révélation 7:3 et Révélation 9:4. Voilà un autre exemple tout simple d'interpréter la Bible par la Bible sans rien y rajouter. Donc que nous dit la Bible sur ce sceau de Dieu Romains, chapitre 4 Cet état béni vient-il alors seulement sur la circoncision, ou sur l'incirconcision aussi Car nous disons que la foi fut comptée à Abraham comme rectitude. Comment donc a-t-elle été comptée Lorsqu'il était dans la circoncision, ou dans l'incirconcision Non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision et il reçut le signe de la circoncision, comme un sceau de la rectitude de la foi qu'il avait eu étant encore incirconcis, afin qu'il puisse être le Père de tous ceux qui croient bien qu'il ne soit pas circoncis, afin que la rectitude puisse leur être aussi imputée. Voilà, il est dit que c'est le sceau de la rectitude de la foi. Dans l'ancienne alliance, la circoncision était comme une image du sceau de la rectitude de la foi, puisque l'ancienne alliance était une ombre des choses à venir comme un pédagogue, pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi. Après, on a aussi Jean 6 qui dit au verset 27, « Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. On voit que Dieu a marqué Jésus-Christ de son sceau, et c'est normal que Jésus ait été marqué de ce sceau, parce qu'il est le modèle. Il est le premier-né d'entre les morts, les prémices de la résurrection des morts, l'image à laquelle tous ceux qui vont croire sont prédestinés à être rendus conformes. Et aussi, dans Jean 6, après que soit évoqué ce sceau de Dieu, dans le verset juste après, il est écrit, « Puis ils dirent que ferons-nous pour que nous puissions faire les œuvres de Dieu ?» Jésus répondit et leur dit, « Ceci est l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Voilà, le sceau de Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire croire à son Fils, la foi, la rectitude qui vient de la foi, et non pas se justifier soi-même, sa propre justice, laquelle est de la loi, qui est la marque de la bête. Hein vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Apocalypse, chapitre 15 et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Révélation 15 nous parle de victoire sur la bête, sur son image et sur sa marque. Et c'est quoi cette victoire C'est notre propre victoire, notre propre mérite et notre propre justice. Pas selon la logique de Dieu, pas selon la Bible. 1 Jean 5, verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, et c'est ici la victoire qui surmonte le monde, à savoir notre foi, qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » 1 Corinthiens 15, verset 54, « Ainsi, lorsque ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite, « La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon Ô tombe, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et l'emprise du péché est la loi, mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà ce qu'est cette victoire par laquelle nous gagnons contre la marque de la bête, la foi en Jésus-Christ, le saut de la rectitude par la foi et non pas se préserver d'une puce RFID. La marque de la bête est spirituelle, ce n'est pas, ça ne peut pas être une puce matérielle et physique, Arrêtons une bonne fois pour toutes avec cette folie de la puce RFID, et c'est ce que montre la comparaison de versets avec des versets quand on en vient à ce sujet de la marque de la bête, à savoir qu'on retrouve cette notion de marque sur la main et le front dans Deutéronome 6, Deutéronome 11 et Exode 13, ça nous fait trois témoins, c'est ce que montre aussi l'ensemble, la globalité de la Bible, quand vous étudiez afin de vous montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant droitement la parole de vérité, mais évitant les bavardages profanes et vains d'une science faussement ainsi nommée. Maintenant, il y en a qui voudront s'accrocher coûte que coûte à leur scénario hollywoodien de puce RFID. Tout ça parce qu'il est écrit dans Apocalypse 13 que sans la marque, aucun homme ne pourra acheter ou vendre. Donc, forcément, quand il est écrit dans révélation 13 qu'aucun homme ne peut acheter ou vendre forcément logiquement, logique matérielle de ce monde, c'est donc obligé que ça veut dire une transaction d'objets, de biens de consommation, de services, contre une somme de monnaie matérielle ou dématérialisée dans ce cas d'espèce. Tu veux aller acheter du pain à la boulangerie, hop, est-ce qu'il me reste de la monnaie sur la marque de la bête Oui, c'est bon, mais le 5 du mois, j'ai eu la paye qui a été virée sur ma marque de la bête. Quand ça parle d'acheter ou de vendre dans le livre des révélations, ça parle de choses spirituelles, ça parle d'acheter ou de vendre sous un angle spirituel. Je ne vais pas creuser ce point précis dans cette vidéo, je le ferai dans une autre, et je vais laisser les acharnés de la puce euh, RFID chercher d'eux-mêmes dans la Bible si les termes vendre et acheter n'ont pas aussi des implications spirituelles. Je leur donne un indice pour commencer, il me semble qu'on voit Jésus-Christ devenir inhabituellement véhément, très en colère, quand il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, avec la profonde signification symbolique que ça engendre. Hum, je dis ça, je dis rien. Maintenant, je continue, un truc ultra important pour la compréhension concrète de la marque de la bête, il est dit que la marque de la bête est sur la main ou sur le front. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que les gens ont cette marque de la bête à la main quand ils se justifient eux-mêmes par leurs œuvres, qu'ils disent qu'ils sont justes parce que leurs mains ne font pas couler le sang, font de bonnes choses et ne se souillent pas, accomplissent tel ou tel rituel religieux qu'ils croient devoir faire de façon parfaite, ou haram pour mériter le ciel, que leurs mains ne volent pas, ne tuent pas, que leurs mains ne servent pas à soutenir des mensonges, à s'accaparer indûment les richesses des autres, à prêter de l'argent avec intérêt, à pratiquer la fornication, à faire des images taillées, à pratiquer la magie et la divination, que leurs mains servent à honorer leur père et leur mère, Bref, tout ce dont pourrait s'enorgueillir les mains de quelqu'un qui est sa propre sanctification, qui s'appuie au final sur sa propre justice et qui est son propre rocher du salut, y compris tous les hypocrites réprouvés ou les chrétiens qui jusqu'à présent n'ont jamais cru à Christ et qui, au lieu de reconnaître ouvertement le salut par les œuvres prétendent que le salut est sans les œuvres, mais qu'il faut obligatoirement les œuvres pour être sauvé. Bon, ça d'accord, la marque sur la main, mais vous avez aussi la marque de la bête sur le front, ce qui n'est pas exactement la même chose que la marque sur la main. C'est un peu comme dans les dix commandements où il est interdit de faire des choses avec ses mains, tuer, voler, etc et d'autres commandements qui sont spirituels, qui se passent dans le front, pourrait-on dire, si, si vous voyez euh, où je veux en venir. Donc pour illustrer ce qu'il en est exactement de cette marque de la bête sur le front, je vais reprendre 1 Jean 3 au verset 10. « En ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable, quiconque ne pratique pas la rectitude n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » Comme je l'ai déjà dit, si je prends ce verset tel quel, je pourrais croire qu'il faut que la pratique de ma propre rectitude fasse effectivement de moi un enfant de Dieu. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse, puisque la pratique de mes propres œuvres de rectitude pour mériter le ciel est une fausse voie, un piège, et ce n'est rien d'autre que la marque de la bête sur la main, ma propre rectitude laquelle est de la loi. Dans la même logique mondaine et charnelle, je pourrais aussi lire ce verset, et me dire que celui qui n'aime pas son frère se manifeste comme n'étant pas un enfant de Dieu, et que donc pour aller au ciel, il faut le mériter par des qualités d'amour, faire œuvre d'amour pour gagner le ciel par cet acte spirituel. D'autant qu'il y a d'autres versets qui semblent aussi aller dans ce sens. 1 Jean, chapitre 4 Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean, chapitre 3 nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, mais celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Donc là on peut se dire, si on a la vraie foi qui sauve, on va forcément, obligatoirement, avoir des œuvres d'amour comme une marque sur le front. Donc le salut est sans les œuvres, oui, mais non, pas de vrai salut sans les œuvres. C'est une mauvaise interprétation sur laquelle vont se jeter ceux qui n'arrivent pas, à cause de la stupidité de leur cœur, à vraiment croire à Jésus-Christ pour leur salut. En ne croyant pas au passage la première partie de ce verset, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et de la même façon qu'on peut confondre dans les Écritures la rectitude de Dieu, la rectitude parfaite, la confondre avec sa propre rectitude, qui n'est jamais parfaite, on peut aussi de la même façon confondre l'amour selon Dieu et l'amour selon l'homme. C'est encore une de ces figures de rhétorique qui caractérise le style littéraire de l'auteur de la Bible et qui peut nous rendre un peu confus quand on essaye de l'appréhender basiquement. Et donc, pour comprendre ce verset de 1 Jean 3, 10, il faut étudier afin de se montrer approuvé à Dieu un ouvrier qui n'a pas à voir honte divisant droitement la parole de vérité, parce que c'est un verset qui est aussi un peu comme les versets euh, « chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité et de ceux qui croient en particulier. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Ou aussi « Ne savez-vous pas que ni fornicateurs, ni souillés, ni convoiteurs n'auront des héritage dans le royaume de Dieu ?» Déjà, pour commencer, nul ne peut être sauvé, aller au paradis par le fait d'aimer les autres, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Vous êtes déchu de la grâce, vous qui êtes justifié par la loi. Eh bien, figurez-vous que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est aussi la loi, la loi de Moïse. Lévitique, chapitre 19 Tu ne te vengeras pas et tu ne porteras aucune rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton voisin comme toi-même, je suis le Seigneur. Deutéronome, chapitre 10. Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Romains, chapitre 13. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre, a accompli la loi. Verset 10, l'amour ne fait pas de mal à son voisin, par conséquent l'amour est l'accomplissement de la loi. Galates, chapitre 5. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, à savoir dans celle-ci, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Donc l'amour est l'accomplissement de la loi et personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Donc vous ne pouvez pas prétendre que quelqu'un de vraiment sauvé devra obligatoirement avoir des œuvres d'amour. Je ne rejette pas tel ou tel verset, non, bien au contraire, je les prends tous, toute la Bible. Et je compare les versets avec les versets, les choses spirituelles avec les choses spirituelles pour interpréter selon l'intelligence de Dieu et non pas selon ma propre intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'aimer selon la Bible Quel est exactement cet amour dont parle la Bible Romains, chapitre 5 Mais Dieu recommande son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Combien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par lui 1 Jean, chapitre 4 en ceci a été manifesté l'amour de Dieu envers nous, c'est que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. En ceci est l'amour, non que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. 1 Jean 3 au verset 1 Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les Fils de Dieu. Par conséquent le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Éphésiens 2, verset 4, Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés. Donc déjà, voilà ce qu'est l'amour selon Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu prouve son amour en envoyant son Fils dans la chair mourir pour nous. Il nous le donne la richesse de sa miséricorde, la propitiation pour nos péchés. Proverbe 17 dit « Celui qui couvre une transgression cherche l'amour, mais celui qui répète une chose divise les très bons amis. » Le vrai amour, c'est que Dieu nous a donné la vie, le salut, en prenant sur son Fils tous nos péchés et en faisant retomber sur lui le châtiment que nous méritions. C'est un peu comme le mari qui va dehors pour travailler, qui se salit dans ce monde, dans la poussière et la, dans la boue, pour amener le père et l'eau à son foyer, à sa femme et à ses enfants pour qu'ils vivent. Et cet amour de Dieu qui est sur nous une fois que nous avons cru, et que nous sommes devenus fils de Dieu par la foi, il ne le retire pas, le vrai amour ne se retire pas. Romains 8 au verset 37 dit, « Non, dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni la hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Et donc ce que je veux dire au bout de tout ça, c'est que le vrai amour selon Dieu, dont parle par exemple 1 Jean 3, 10, c'est un amour spirituel inhérent au fait d'être sauvé et d'être un avec Jésus Christ qui est lui-même un avec Dieu et qui habite en nous. Et c'est là qu'il peut y avoir une mauvaise compréhension de ce qu'est l'amour selon la vérité, encore une fois parce que c'est exprimé dans un style littéraire propre à l'auteur de la Bible et qui n'est pas un style qui est accessible à notre nature charnelle. Aimer son frère ne veut pas dire une espèce de faux amour de façade pour être vu des hommes, dont les faux prophètes sont les spécialistes, de la même façon que ces faux prophètes pratiquent une fausse rectitude qui n'est pas la rectitude de Dieu. Quand il est dit, aimer son frère, c'est un amour spirituel, c'est aimer son frère comme fils de Dieu, coégal à soi-même, parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ, qui est un avec Dieu. Il est dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, et il est dit que le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le même commandement. Si on aime le vrai Dieu du vrai évangile, qui sauve gratuitement sans faire exception de personne, et que l'on est sauvé, alors ce vrai amour selon Dieu est en nous. Car Dieu est en nous, et Dieu est amour, et l'amour est l'accomplissement de la loi. Jésus a accompli la loi pour nous, Jésus a accompli le vrai amour pour nous, et Jésus est en nous. À l'opposé, nous avons le faux amour des faux prophètes et des pharisiens qui, tout comme la fausse rectitude dont ils se revêtent, n'est qu'une imitation souillée du vrai amour, c'est l'amour version Satan. C'est un peu comme quand il est écrit un autre évangile qui n'est pas l'évangile. Dans les versets que je vais afficher et qui traitent des pharisiens, ces fils du diable, vous allez voir que revient le thème de l'amour de Dieu. Luc, chapitre 11 Mais malheur à vous, pharisiens Car vous qui payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes d'herbes, et laissez le jugement et l'amour de Dieu, vous auriez dû faire cela, et ne pas délaisser les autres. Jean, chapitre 8 Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis provenu et je suis venu de Dieu, je ne suis pas venu de moi-même, mais il m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Précisément parce que vous ne pouvez entendre ma parole. » Jean, chapitre 5 « Mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, lui, vous le recevrez. » Donc, on voit ici que si vous avez le vrai amour de Dieu, d'un cœur sincère, vous serez conduit à aimer Jésus, qui est la vérité, la vie et le chemin. Ces pharisiens qui déclaraient des lèvres aimer Dieu, aimaient en fait leur propre justice, ils s'aimaient eux-mêmes, aimaient se voir plus saints que les autres, et de cet état de fait a découlé qu'ils n'avaient pas le vrai amour de Dieu, parce qu'ils ne croyaient pas à l'amour de Dieu, qu'ils n'avaient pas le vrai amour des autres, qui est la même chose qu'aimer Dieu, et qu'ils ont rejeté le Christ. C'est pour ça qu'il est écrit, Jean 6, verset 44, « Aucun homme ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » À l'époque du ministère de Jésus-Christ, vous aviez tous ces Israélites qui croyaient en Dieu de tout leur cœur, et qui croyaient que Dieu était leur sauveur personnel, leur rémunérateur, et celui de tous leurs frères qui croyaient d'eux-mêmes, le vrai amour de Dieu. Et il y avait les pharisiens qui croyaient en leur propre justice et en eux-mêmes, l'amour selon Satan, cet autre évangile. Les premiers sont venus naturellement à Jésus-Christ parce qu'il était Dieu dans la chair, le Dieu qu'ils aimaient vraiment, leur Seigneur éternel manifesté devant leurs yeux, alors que les pharisiens, ces fils de Satan, cette engeance du vipère, ne pouvaient accueillir celui qui manifestait l'inutilité de leur propre justice et mettait en lumière leur infamie. Voilà pourquoi le vrai amour de Dieu s'accompagne du vrai amour de l'autre, parce qu'il implique que vous savez que vous, Autant vous-même que les autres, vous n'êtes pas sauvé par votre propre justice, mais par un don de Dieu. Vous ne voyez pas l'autre comme un être inférieur, qui ne va pas aller au ciel, parce qu'il n'est pas à l'égal de votre haut niveau de sainteté. Voilà la signification induite dans 1 Jean 3.10. Et par conséquent, c'est ce qui se passe avec les faux prophètes, tous ceux qui vous disent que vous pouvez perdre le salut, et ils vous expliquent que vous pouvez perdre le salut, mais pas eux, car eux, comme ils s'aiment beaucoup eux-mêmes, mais non pas le vrai amour des autres, le vrai amour selon Dieu. Il se pose avec délectation en position de docteur de la loi et de docteur de la foi, et il vous explique que vous avez un problème et que vous devez suivre leur modèle. Et ceci par les œuvres de vos mains ou vos œuvres spirituelles, les œuvres dans votre front. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, un passage relatif à la fin des temps et à l'Antéchrist, il est écrit Et en toute séduction d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour qu'ils puissent être sauvés. C'est pour ce motif que Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu'ils croient à un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. À la fin des temps, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité sont ceux qui ont pris plaisir à l'injustice. Et si on compare les Écritures avec les Écritures et que l'on interprète selon le message global de la Bible, on comprend que ça veut dire que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ qui est la vérité, et qui par conséquent n'ont pas reçu l'amour de Dieu, car Jésus-Christ est Dieu fait chair, ceux dont je disais, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité sont ceux qui ont pris plaisir dans l'injustice, autrement dit qu'ils ont pris plaisir dans leur propre justice, leur propre rectitude, laquelle est de la loi et ce sont eux qui prendront la marque de la bête sur la main parce qu'ils croient que leur bonne œuvre est leur propre salut, ou la marque de la bête sur le front parce qu'ils croient que leur bonne spiritualité pleine d'amour, leur calme, leur douceur, leur modestie et leur détachement des choses de ce monde sont leur propre salut, les fruits de l'Esprit de Dieu. Au passage, je vous rappelle qu'il y a une doctrine très ancrée chez les chrétiens non sauvés qui s'appelle la doctrine du dispensationalisme. Et que dit-elle cette doctrine entre autres que lorsque nous aurons loupé le soi-disant enlèvement pré-tribulationniste, le temps de la grâce sera terminé, et nous devrons suivre la loi pour être sauvés. Est-ce que vous voyez où mène cette doctrine Tout droit à la marque de la bête Sans compter qu'en parallèle, nous avons cette nouvelle vague de judaïsants, yeshuatistes, crypto-kabbalistes, qui veulent aussi ramener le salut à l'observation de la loi, de la Torah. Est-ce que vous commencez à voir quelle est la finalité de toutes ces fausses doctrines au regard des prophéties des temps de la fin Ça, ça fait sens par rapport à la Bible. Alors, comment pouvez-vous encore rester avec cette vision puérile de la marque de la bête étant une puce RFID dans la main ou dans le front, qui, entre parenthèses, est une interprétation nouvelle et moderniste de la marque de la bête, basée sur un seul verset, un seul témoignage de la Bible, au contraire de l'interprétation que je vous expose. Réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Et en plus, la marque de la bête a toujours existé, ce n'est pas nouveau. Regardez-moi cette brochette de réprouvés qui ont déjà la marque de la bête et qui pourtant ne se laisseront jamais enfiler sous la peau la moindre puce électronique. Eh, il n'est pas joli le trombinoscope, là, le trombinoscope de la bête the je ne sais pas si les gens qui croient la série B de science-fiction de la puce RFID peuvent réaliser que la marque de la bête existe au minimum depuis un certain cas. Ce n'est certainement pas un truc tout nouveau qu'on nous garde sous le coude pour nous le sortir à la fin des temps. Rien de nouveau sous le soleil, ce qui est, c'est ce qui a déjà été. La continuité globale de la Bible, Jésus est le commencement et la fin. Et si vous en voulez de la marque de la bête, vous n'avez qu'à sortir dehors et vous promener, et vous en trouverez plein, hop, tiens, un catholique ou un musulman qui se promène avec la confiance inébranlable que leurs bonnes œuvres vont les amener au ciel, les bonnes œuvres de leurs mains si pures et vierges de toute souillure, remplies de toute bonnes œuvres. De même, si vous voulez de la marque de la bête dans le front, pas besoin d'aller chercher un zombie à qui l'antéchrist aurait injecté avec un pistolet pneumatique une puce en plein dans la tête. Non. Vous n'avez qu'à, par exemple, trouver un adepte de la philosophie bouddhiste qui lui permet de suivre une voie de transformation de l'esprit pour aller de l'ignorance à la sagesse, de l'égocentrisme à l'altruisme et à la compassion pour libérer l'esprit de l'illusion et des états mentaux nuisibles tels que la haine, l'obsession, la jalousie et l'orgueil. Les enseignements bouddhistes sont très vastes et comprennent aussi bien des points de vue philosophiques, une pratique spirituelle dont le but est de se défaire d'une vision erronée de la réalité et de déraciner les causes mêmes de la souffrance. Dans ce copier-coller que j'ai fait de la définition du bouddhisme, vous avez la définition de la marque de la bête sur le front, écrite noir sur blanc, c'est-à-dire vous entêtez à croire que vous allez entrer dans l'éternité grâce à votre bonne spiritualité parce que vous ne faites qu'un avec le grand tout cosmique, un peu comme le verbiage débile du New Age et compagnie. Le Dalai Lama, qui se vautre dans une autosatisfaction satisfaction faussement modeste avec ses tirades pseudo-spirituelles remplies de vide, est un modèle parfait de la marque de la bête sur le front. Et entre parenthèses, c'est une version de la marque de la bête sur le front qui est tout à fait compatible avec la mentalité des athées d'aujourd'hui la marque de la bête sur le front est potentiellement capable de faire floresse chez les sans-dieux, ou c'est déjà le cas depuis longtemps, en tout cas, il y a matière à réflexion. Et c'est ce que vous trouverez aussi chez les chrétiens qui vont aller au ciel parce qu'ils sont pleins d'amour et qui acceptent les citations du Dalai Lama ou de Gandhi comme si c'était parole d'évangile, ou aussi les crétins de Gnostique, par exemple, qui vont aller dans l'éternité grâce aux grandes connaissances spirituelles qu'ils ont. Ainsi parlait Zarathustra pour ceux qui connaissent. Vous regardez en haut quand vous aspirez à l'élévation, et moi je regarde en bas puisque je suis élevé. Zarathustra a vu beaucoup de contrées et beaucoup de peuples. C'est ainsi qu'il a découvert le bien et le mal de beaucoup de peuples. Zarathustra n'a pas découvert de plus grande puissance sur la terre que le bien et le mal. Et à ce sujet, je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais Jésus a dit aux pharisiens... « Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, car vous êtes semblables à des sépulcres blanchis qui en effet paraissent beaux au-dehors, mais au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute souillure. De même, vous aussi au-dehors, vous paraissez droit aux hommes, mais au-dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. » Donc, ces gens avec la marque de la bête sur la main, qui se donnent de grands airs de droiture, qui se gargarisent extérieurement de leur haut niveau de sainteté, sont en fait souillés comme des cadavres en décomposition. D'où la parabole du pharisien et du publicain dans l'évangile de Luc. Mais ce qu'il faut bien considérer, c'est que tous les soi-disant chrétiens qui se croient sauvés parce qu'ils sont tellement modestes, qu'ils ont tellement d'amour pour le prochain, et qu'ils ont tellement la paix de l'esprit, eh bien, au final, leur spiritualité apparemment si haute et si brillante n'est au final qu'un étron moisi de plus dans le long égout pourri qui coule jusqu'à l'enfer. Et s'ils s'entêtent à se confier dans la justice de ce qui se passe dans leur tête, ils vont finir par être réprouvés et avoir une jolie marque spirituelle dans leur front. Et vous connaissez sans doute le verset que ces gens adorent vous sortir. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, foi, soumission, tempérance, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Alors ils vont dire, si vous avez vraiment l'esprit saint, si vous êtes de Dieu, si vous êtes vraiment sauvé, vous aurez l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la foi, la soumission, la tempérance. Et sinon, vous n'êtes pas vraiment sauvé. C'est QFD. Et on reconnaît les faux prophètes à leurs fruits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toutes ces manifestations spirituelles. Amour, joie, paix, longanimité, bienveillance, etc. Si nous n'avons pas ces fruits-là, comme on voit dans les évangiles, jeunes femmes, Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits ou qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, retranché, jeté au feu. Puisqu'il n'a pas porté de fruits, il n'a pas porté d'œuvres. Pourtant, il disait, Seigneur, Seigneur, je t'aime, j'ai foi en toi, mais tu ne portes pas de fruits. Tu ne portes pas de fruits. Je voudrais vous encourager ce matin à tout faire pour sauver votre âme. C'est Jésus qui sort, et la clé c'est de rester avec le Christ, c'est de rester attaché au Seigneur. C'est le fait de demeurer en Christ, comme il a dit dans Jean 15, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Évidemment comme d'habitude avec les faux prophètes qui cherchent des victimes pour les mettre sous le joug de leur esclavage spirituel, tous ceux qui vous disent ça expriment en même temps de façon subliminale le fait que, eux, oui, ils ont toutes ces manifestations spirituelles, que c'est pour eux comme une marque spirituelle sur leur front qui leur assure le salut. Et donc, interprétez Marc 4 en disant que si quelqu'un n'a pas les fruits de l'esprit, amour, paix, tempérance, etc., « Il n'est pas sauvé et se rajouter au feu », c'est faux quand on le compare avec les autres paraboles, quand on le superpose à ce qu'est l'Évangile, à tout ce qu'a dit Paul, notamment contre le salut par les œuvres. Et c'est aussi faux quand on le met dans le contexte global de la Bible et qu'on distingue droitement la parole. Mais je vais vous expliquer un truc tout simple au final, basique dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe avec ces chrétiens non sauvés qui vous parlent des fruits de l'esprit, mais aussi, par extension, avec tous les autres spiritualités d'élévation de l'âme, d'alchimie de l'esprit, du pouvoir qui sommeille en chacun de nous, et patati et patata Bref, tous ces gens qui pensent que le fruit de leur esprit vont leur permettre d'entrer dans quelque chose plus ou moins assimilé au ciel Eh bien, rien de nouveau sous le soleil. Regardez au début de la Bible. Abel et Caïn. Abel a été justifié, rendu juste par le sacrifice de l'agneau des premiers-nés de son troupeau, qui est une représentation du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Et d'autre part, Caïn qui voulut être justifié par le sacrifice du fruit de ses œuvres a vu son offrande être rejetée. Voilà tout simplement ce qu'il en est de ces gens qui veulent être justifiés par l'offrande du fruit de leur esprit. Quand je vous parlais de messages global de la Bible, c'était pas pour faire des phrases. Les faux prophètes qui interprètent un passage de la fin de la Bible en disant que les fruits de l'esprit sont nécessaires pour être sauvés, ils ne font que reproduire un schéma basique évoqué dès les premières pages de la Bible. Ces gens n'ont jamais cru à l'Évangile et sont bloqués dans la voie de Caïn, comme il est dit des faux prophètes dans Jude 1. Jude 1 au verset 11 Malheur à eux, car ils ont suivi le chemin de Caïn et ont couru avidement suivant l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci sont des tâches dans vos festins de charité, lorsqu'ils festoient avec vous, se nourrissant sans crainte. Ce sont des nuages sans eau, emportés çà et là par les vents des arbres dont le fruit se dessèche, sans fruit, deux fois mort, déraciné. 1 Jean 3, verset 12, juste à la suite de 1 Jean 3, 10 Non pas comme Caïn qui était de ce malin, et tua son frère, et pour quelle raison le tua-t-il Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient droites. Les œuvres de son frère Abel étaient droites, non pas la propre droiture de Abel, mais la droiture qui lui a été imputée par la foi, comme Abraham dans Romains chapitre 4. Voilà ce qui se cache derrière cette doctrine d'avoir les fruits de l'esprit pour être sauvé. Si vous n'aviez pas encore compris ça, maintenant tout doit s'éclairer pour vous. Les pièces du Pulse doivent commencer à s'assembler et former une image très claire et au final très simple, très synthétique. Et je n'invente rien. Lisez les versets que j'ai affichés à l'écran depuis le début de la vidéo. Et vous verrez que ce que je dis ne vient pas de grandes révélations qui m'ont été données qu'à moi euh, sur une montagne, par là, mais c'est écrit noir sur blanc. Et quand je parle de cohérence globale de la Bible, vous voyez que ce que je dis s'imbrique dans l'ensemble de versets que j'aligne les uns après les autres. Ce n'est pas mon interprétation à moi qui est meilleure que celle des autres parce que moi, toujours raison. Non c'est la Bible expliquée par la Bible qui m'explique la Bible pour que je comprenne la Bible quand quelqu'un qui apprend la Bible à l'aide de la Bible. Et tant qu'on est dans l'analogie avec Caïn, on voit aussi, comme par hasard, qu'il est question d'une marque le concernant, dans Genèse chapitre 4 au verset 13. « Et Caïn dit au Seigneur, ma punition est plus grande que je ne puis porter. » Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de la surface de la terre, et de devant ta face je serai caché, et je serai fugitif et vagabond sur la terre, et il arrivera que quiconque me trouvera, me tuera. Et le Seigneur lui dit, c'est pourquoi quiconque tuera Cain, la vengeance sera prise sur lui au septuple. Et le Seigneur mit une marque sur Cain, afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Donc, pour conclure cette vidéo dédiée à la définition exacte de la marque de la bête, j'ai démontré, non pas sur la base de délires personnels à partir d'un verset ou d'un passage isolé de la Bible, mais à partir de comparaison de plusieurs versets, de plusieurs témoignages, le tout mis en perspective dans le contexte global de la Bible, j'ai démontré que la marque de la bête est et a toujours été ce vieux piège de Satan d'être juste et droit à ses propres yeux comme des dieux, euh, sa propre rectitude, laquelle est de la loi et ce, à la similitude de la loi étant évoquée à plusieurs reprises comme portée sur la main ou sur le front. Nous voyons dans la Bible que nul n'a été et ne sera jamais justifié par la loi, que Jésus a repris très sévèrement les pharisiens qui se revêtaient de leur propre justice et les marchands du temple qui vendaient et achetaient la sanctification à l'entrée du temple. Et nous avons Paul et les autres apôtres qui passent une grande partie des épîtres à mettre en garde contre ce mensonge ultime du salut par les œuvres de la Loi. Et c'est à la toute fin, dans le livre prophétique de l'Apocalypse, que ce même salut par les œuvres de la Loi est symbolisé comme le grand poison de Satan, la marque de la bête. Précision très importante, je rappelle que la Bible dit que le péché est la transgression de la Loi. Donc, méfions-nous aussi des fils du diable qui essayent de vous vendre la marque de la bête sous couvert de l'Évangile en vous disant que le salut n'est pas par les œuvres de la Loi, mais qu'il faut des bonnes œuvres pour être sauvés, les œuvres de la foi, être sans péché et à l'image parfaite de Jésus-Christ. Faire des bonnes œuvres et être sans péché pour être sauvé, c'est sa propre rectitude, laquelle est de la Loi, car le péché la transgression de la Loi, et faire des bonnes œuvres découle aussi de la loi, et être parfaitement renouvelé dans la chair à l'image de Jésus Christ, euh, ça revient à se dire aussi parfait que Jésus Christ, qui est l'accomplissement de la loi, donc au final, c'est aussi sa propre rectitude, laquelle est de la loi. Attention à tous ces serpents qui veulent vendre la marque de la bête en prétendant être opposés à la justification par la loi. Le propre du serpent, c'est qu'il tortille et qu'il manœuvre.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 De sorte qu'on finit par placer la confiance dans les faits plutôt que dans l'évangile lui-même. Et je pense que c'est le danger du « lordship salvation ». On a vu aussi que les fils du serpent ont kidnappé le verset qui dit qu'on reconnaîtra les faux prophètes à leurs fruits et ils l'ont inversé sataniquement. Ce verset qui les accusait à eux, les faux prophètes, ils l'ont retourné pour fermer la porte du ciel aux autres, pour en faire deux fois plus qu'eux des fils de l'enfer. Mais aussi pour accuser les fils de Dieu, comme Satan qui accusait jour et nuit les fils de Dieu devant l'Éternel, parce qu'il ne supportait pas que sa propre justice soit rejetée, et que ceux qui sont revêtus de la justice de Dieu, qui vient de la foi, eux, soient acceptés. Et c'est aussi parce que, spirituellement, les faux prophètes sont par similitude les descendants de Caïn qui voulut être justifiés par le sacrifice du fruit de ses œuvres. Il est écrit dans Proverbe 29, euh, verset 27, « Un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans son chemin est en abomination au malfaisant. » Quand vous êtes justifié par la justice de Dieu, la justice qui vient de Dieu, vous êtes en abomination au malfaisant revêtus de leur propre justice, toute souillée. Et c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, quand viendra la fin des temps, quel que soit le scénario exact du déroulement et le timing, ces gens nous tueront, parce que un homme injuste est en abomination au juste, et celui qui est intègre dans son chemin est en abomination au malfaisant, tout comme Caïn a tué Abel parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Rien de nouveau sous le soleil, et ça correspond dans les grandes lignes à ce qu'on peut voir écrit dans le livre des révélations de Jean. Mais surtout, la conclusion la plus importante, à mon sens, de ce qu'il faut tirer de cette vidéo, c'est que la fausse doctrine charnelle de la marque de la bête étant une puce RFID doit être combattue, parce que la conséquence de la popularité de cette doctrine est de maintenir beaucoup de personnes dans une mentalité spirituellement folle qui leur empêche de voir la glorieuse lumière de l'Évangile. Donc, charge à vous de combattre cette doctrine de la puce et de diffuser la vérité sur les réseaux chrétiens parce que je ne suis pas prophète, mais il me semble que les temps de la fin sont plus proches maintenant que lorsque vous avez commencé à regarder cette vidéo, ça se rapproche inexorablement. Faites passer le message, portez témoignage, il est éminemment important que cette vérité se propage, parce que même ceux qui vont la refuser, sauvés ou pas sauvés, doivent l'avoir entendu pour que ça soit dans un coin de leur mémoire quand les événements vont se précipiter. Je fais pas cette vidéo pour engranger des likes comme un abruti. Pas pour qu'on dise que j'avais raison avant tout le monde. Pas pour avoir ma doctrine innovante à moi. Mais parce que je n'ai pas le droit de garder ça pour moi. Il faut que je le dise. D'accord? Et puis, je ne conçois pas que quelqu'un qui est sauvé, qui sait ce qu'est le salut, puisse, après m'avoir entendu, continuer à croire qu'une cause charnelle, une puce RFID dans la mimine, puisse oblitérer une chose aussi spirituelle que le salut de l'âme. C'est antinomique. C'est réduire Dieu à l'image d'un scénariste d'Hollywood. C'est immature. C'est stupide. Si vous continuez à croire ça, malgré ce que je vous ai dit, eh bien, relisez attentivement la Bible du début jusqu'à la fin et reconsidérez quel est le message global de la Bible. Mais en tout cas, si vous croyez à ce que j'ai dit, parce que ça fait gigantesquement bon sens, Faites passer le message, faites passer le message, faites passer le message. La marque de la bête, la marque du diable, c'est de se revêtir de sa propre justice, se sauver par les œuvres de ses mères ou de son front, et non pas une puce de radio-identification. Portez témoignage de cette vérité, faites-le. J'en ai marre de cette doctrine de la puce RFID, est hein, si on peut appeler ça sérieusement une doctrine.